Bonjour les amis, je suis ici à Medano dans le sud de Tenerife. Medano qui est connu pour euh, ses plages où on peut faire du surf, ou euh, les véliplanchistes, euh, tous ceux qui aiment euh, la mer et les sports nautiques euh, viennent ici dans le sud de Tenerife. Donc en ce mois d'août, euh, vraiment ils en profitent. Je vous montrerai euh, des images. Donc y a, en été, il y a toujours beaucoup de vent ici à El Medano. Et euh, c'est vraiment l'endroit idéal euh, si vous aimez euh, surfer, euh, profiter donc euh, de ce sport. Alors dans cette vidéo je voudrais vous parler euh, du rendement que vous pouvez euh, espérer obtenir lorsque vous faites du trading. Donc ça fait une dizaine d'années que je fais du trading, j'ai suivi de, pas mal de formations, j'ai moi-même testé différentes stratégies et je dirais qu'on peut en prenant, sans prendre de, trop de risques donc avec une stratégie euh, euh, prudente et efficace donc on peut arriver à obtenir euh, de l'ordre de 50% de rendement sur une année. Donc euh, c'est quelque chose que vous pouvez vous fixer comme objectif si vous voulez euh, gagner de l'argent en bourse que ce soit euh, pour en vivre ou de manière à avoir euh, au début un complément de revenus. Donc en fonction du capital que vous pouvez investir, donc euh, n'investissez jamais que de l'argent que vous pouvez vous permettre d'investir en bourse, euh, vous pouvez avoir essayer d'avoir comme objectif 50%, euh, 50 de rendement euh, sur une année. Alors bien sûr on peut on peut en faire une activité très lucrative à partir du moment où on a plusieurs centaines de milliers d'euros voire des millions à investir. Bien sûr si vous commencez en bourse ce n'est pas facile d'avoir des millions mais si vous avez des bons résultats vous pourrez relativement facilement trouver des personnes qui sont prêtes à vous confier de l'argent et trader pour eux. Ça c'est quelque chose de tout à fait possible bien sûr il faudra d'abord démontrer que vous êtes capable d'en gagner pour vous et en fonction de vos résultats bien sûr euh, il faut des résultats sur une période euh, relativement longue donc minimum 6 mois à 1 an là vous pourrez commencer à montrer vos résultats à, à des personnes de votre famille, euh, des amis ou des connaissances donc, à partir du moment où vous dites que vous êtes trader et que vous avez des bons résultats je peux vous dire qu'il n'y aura pas de problème euh, pour trouver des personnes qui sont prêtes à vous donner un peu d'argent parce qu'actuellement donc l'argent sur les comptes bancaires ça ne rapporte plus rien, ça coûte même de l'argent si on laisse son argent euh, sur, euh, sur un compte bancaire donc des personnes qui sont intéressées par des gens sérieux euh, qui peuvent faire fructifier leur capital euh, c'est la période idéale en ce moment. Et donc euh, avec les, les problèmes de confinement euh, qu'on a en ce moment, eh bien, si vous, si vous êtes intéressé par la bourse et que vous vous intéressez au trading, que vous aimeriez vous-même être trader pour en faire une activité, euh, soit pour gagner vous-même, soit euh, en faire une activité professionnelle, eh bien c'est l'occasion, euh, si vous avez quelques heures de temps libre, de vous former au trading, donc de suivre une formation au trading de manière à, petit à petit, arriver à de bons résultats. Alors bien sûr, la question est de, de savoir à qui faire confiance, comment se former efficacement. Il y a un peu de tout sur le marché. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il vous faut un an, deux ans ou trois ans à suivre leur formation qui coûte des milliers d'euros pour se former. Et au bout du compte, moi j'en ai fait l'expérience, vous n'avez aucune garantie que ça fonctionnera. Donc euh, moi je vous conseille de commencer avec des petites formations pas trop chères, euh, avec des gens sérieux, euh, pas des gens qui, qui vous promettent euh, des, des, des tas de choses, euh, qui vous disent qu'il y a des centaines d'heures dans leur formation. Euh, ça ne sert à rien, il suffit de quelques heures de formation pour vous donner les, aimants, les éléments essentiels et vous verrez très rapidement que ça fonctionne. Donc moi je vous, je vous invite à vous former parce que se former soi-même ça peut être très long, ça peut prendre des années avant de trouver une méthode efficace donc vous gagnerez beaucoup de temps et d'argent si vous investissez quelques centaines d'euros euh, dans des formations euh, courtes mais efficaces qui vont directement à l'essentiel et qui vous permettent euh, donc euh, d'arriver rapidement à des bons résultats. C'est ce que je fais depuis 5 euh, ans maintenant, j'enseigne le trading, mais de manière efficace, donc pas de blabla, des choses concrètes pour arriver à des résultats très rapides. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le trading, eh bien suivez mes vidéos, suivez mes formations et je vous garantis que vous arriverez rapidement à des résultats et vous verrez très vite si vous êtes capable d'arriver à gagner de l'argent en trading. Donc moi je préconise d'abord d'apprendre le scalping qui est une méthode qui vous donne des résultats immédiats, il faut quelques secondes ou quelques minutes pour être en gain ou en perte si vous n'avez pas compris euh, ou si vous n'avez pas choisi une bonne méthode. Mais moi j'ai toujours focalisé mes, mes formations au scalping de manière à avoir des résultats rapides, euh, vous pouvez tester d'abord sur un compte de démonstration puisque là vous ne risquez pas de l'argent réel et vous verrez très rapidement que, que les méthodes que j'enseigne sont efficaces. Donc je vous invite à vous inscrire soit à mes formations gratuites, soit à mes formations payantes et vous verrez que devenir trader ce n'est pas, pas un rêve lointain, c'est quelque chose que vous pourrez probablement concrétiser cet été. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu ça me fera plaisir et j'espère vous retrouver euh, très rapidement. Partagez cette vidéo, ça me fera également plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous ferai encore euh, cet été des vidéos euh, intéressantes pour vous expliquer comment fonctionne le trading, comment vous pouvez vous aussi devenir trader et comment vous pouvez gagner de l'argent en bourse. À très bientôt, au revoir